Arrêtez de vous haïr. Je vous expliquer une autre fois ça. Donc l'article 1 stipule ceci. Les commissions de tous les juges de cours de justice fédérale et provinciale qui étaient en exercice au moment du changement de règne arrivé par suite du décès de feu Sa majesté la Reine Victoria ont continué et sont restées continues et restent en pleine vigueur malgré ce décès et les commissions de tous les juges des cours, à l'avenir, puis ça, là c'est sans interruption, là, ça ne s'efface pas par simple passage du temps, là. à l'avenir, c'est imprescriptible, comme l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada est imprescriptible. Donc, des cours à l'avenir continueront et resteront en pleine vigueur, nonobstant la clause nonobstant à l'article 33, mais lui, il lui, l'a lui, lui utilisé parce que c'est le roi. OK? Parce que c'est le souverain. C'est son droit de veto. non les changements de règne. Quand que pierre Trudeau a mis non-obstant, la clause non là, il venait de se mettre roi, puis de mettre roi tout le monde qui peuvent utiliser la clause non-obstant ici au Canada. Pensez pas que c'est pas un crime contre l'humanité, ça? Ça, ça n'est pas un crime contre l'humanité. Donc ça, ça veut dire que les juges, s'ils veulent garder leur impartialité, leur indépendance judiciaire, excusez, moi leur indépendance du judiciaire et leur impartialité, là, il faut qu'ils soient sous l'autorité d'un souverain. Vous comprenez? Oh oui, d'un souverain. Et moi, j'ai le sceau du vice-roi, le sceau pour imprégner, là, hein, pour filigraner un morceau de, de papier pour l'authentifier. Et je vais le remettre au vice-roi quand j'aurai le nom du souverain ici. Du nouveau souverain qui a remplacé la reine Elisabeth II en 1985, la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Ça, c'est l'article 2 de la loi du Parlement, chapitre P1 de 1985, de Brian Mulroney, qui s'est débarrassé de la reine, qui a pris l'autorité de la reine sur ses épaules à lui, dans le sens où c'est lui qui est devenu roi. Pas compliqué. Et ça a été sanctionné par Jean de Sauvé, gouverneur général du Canada, en 1985, elle a sanctionné sa propre dévolution et la dévolution de tous ses lieutenants gouverneurs au Canada. Personne n'en parle de ça. Puis quand j'ai vu l'emprisonnement de Lise Thibault, là, jamais je l'accepterai. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Jamais. Cette femme-là, écoutez, elle était en chaise roulante. Euh, Réal Cloutier, écoute, revenu Québec et revenu Canada, ça devrait être tout emprisonné sur la haute direction. Pas les employés de ça. Non. Puis là, n'oubliez pas une chose, c'est que je m'envoie sur l'abolition de l'impôt sur le revenu. Des particuliers, pas des compagnies. Mais les compagnies qui sont assez intelligentes, eux autres, là, les propriétaires, les, les actionnaires, les administrateurs, peu importe, vont prendre les salaires qu'ils veulent. Donc, ça va être les actionnaires des compagnies qui devront tout simplement euh, orienter l'administration de ces, euh, ces corporations-là. Vous comprenez? Ça ne sera plus rien que les administrateurs. Les actionnaires, pour avoir leurs actions, il va falloir qu'ils qu aillent l'œil au grain. Vous comprenez? qui qui puissent connaître comment fonctionne l'entreprise sur laquelle eux autres ils ont, ils ont tout simplement garanti de, de l'argent, ils ont financé ça par leurs fonds à eux, d'actionnaires. Donc, automatiquement, ces gens-là, moi, en enlevant l'impôt sur, sur le revenu des particuliers, je viens d'éliminer, première des choses, les paradis fiscaux, okay? automatiquement. Parce que ceux qui, sont, qui ont des entreprises là, vont se prendre des bons salaires, puis vont mettre ça dans leur compte de banque ici, puis ça ne sera pas imposable. C'est incorporation qui va être imposée. Ça va éliminer ensuite de ça toutes les subventions aux entreprises. Parce que les entreprises n'ont plus besoin de subventions à, prendre à partir de l'argent des pauvres. Les juges, est-ce qu'ils payent des impôts? Hein? S'ils en payent, ils n'en paieront plus. Ça à première des choses. Là, même si on a une augmentation de 50, de 20 ou 50 est-ce qu'ils payent des impôts qui viennent donc me le dire? Ça se gênent pas pour me le dire? Parce qu'ils n'en paieront plus. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, en abolissant l'impôt automatiquement, ils prennent cet argent-là et mettent ça dans leur compte de banque personnel. Ils n'ont pas besoin de fondation, puis euh, de fiducie ou de quoi que ce soit qui fait marcher un paquet de comptables, un paquet de bandits. comprenez? Quand c'est ton argent, tu le dans tes poches puis c'est final. C'est même, ça marche. Donc, euh, non. Là, on sait ce qui se passe présentement. La révolution de la couronne... Et ça ici, hein, c'est la couronne qui a décidé ça, là. C'est Édouard VII. C'est sanctionné le 23 mai 1901. Je pense que je vous en ai assez dit. Il est 13h04, mercredi, le 16 février 2022. Ah, oh mon Dieu, je pensais en avoir à peu près pour 4 ou 5 minutes. Je me suis tiré pas mal. Écoutez, mais... Euh... Pour les gens qui sont qui sont encore assez intelligents et assez brillants pour comprendre ce qui se passe, avec ça, avec ce fameux euh, chèque-là, est-ce que je dois protéger l'humanité avant tout? Protéger mon fonds de poche à moi, comme le fait actuellement tous nos gouvernants qui ramassent vos impôts, vos taxes, qui se remplissent les poches puis qui se moquent de vous autres et de moi et de la reine. Puis les femmes de détester à la reine. Puis Quand je parle d'avortement, vous n'avez pas à m'en vouloir. Parce que, moi, là, vous, là, vous vous occupez de votre corps, hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, ça vous regarde. Ça, je suis d'accord avec ça. N'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. OK? La seule chose qu'il y a, c'est que l'enfant ne vous appartient pas, il appartient à Dieu là, avant tout. Et que si vous êtes obligé pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de passer par l'avortement ou quoi que ce soit, ça, là, moi, je ne vous condamnerai jamais. Jamais. Ça ne me regarde pas. Je vais prier pour vous, puis je vais demander au bon Dieu de prier pour vous. Parce que ce n'est pas vrai qu que toutes ces choses-là... Là... Non, non, le bon Dieu, ce n'est pas... m'a dit, comme disait mon grand-père Lagacé, «Bon Dieu, pas un sauvage. » Non, ce n'est pas un sauvage, le bon Dieu. Ce n'est pas un sauvage. Donc, il est capable de vous comprendre. Mais retournez donc à la messe une fois de temps en temps. Puis, euh, tu sais, apprenez donc vos prières. Allez à l'oratoire Saint-Joseph, là, ou allez, donc, euh, ici à l'abbaye à Saint-Benoît-du-Lac, Ils vendent des livres et toutes sortes de choses, puis des prières. Puis vous allez apprendre à prier. À allez donc vous acheter un chapelet de temps en temps. Puis, dites-donc votre, votre chapelet, comme c'est supposé. Tu sais, c'est pas péché de dire son chapelet. Ben, tu sais, aussitôt qu'on parle un peu du bon Dieu, ah, ben, ça, c'est un prêtre. Ça va faire un prêtre. Non, non, je suis pas un prêtre, moi, là. là. Pas du tout mais je suis capable d'aider euh, ma religion, ma foi, de témoigner de ma foi, et c'est ça qui est important. Donc, euh, 13h06, mercredi, le 16 février 2022, en union de prière, et partagez, c'est important, 438-390-6246, c'est mon numéro de, de, de permis de conduire. Ah euh, ben, voyons donc, je m'inquiète. Ça se trouve être mon numéro de téléphone de mon cellulaire, 438-390-6246. Et euh, pour avoir mon, mon email, mon courriel, c'est Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17, tout écrit ensemble, en lettres minuscules, a-commercial-gmail.com. Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17, a-commercial-gmail.com. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis à partir de là, je vous répondre. Et euh, je vous en prie, là, ceux qui administrent la justice, là, arrêtez donc de me bloquer, puis me dire que c'est bloqué, puis que vous ne voulez pas accepter mes choses, puis je suis obligé d'envoyer mes documents à d'autres personnes sur Internet, puis là, ben, eux autres, ben, ça rentre, alors que moi, je ne suis pas capable de communiquer avec vous autres. Soyez donc francs à quelque part. Revenez donc sur la Terre, soyez donc francs. Est-ce que c'est dur d'être franc Bon, j'en ai assez dit. Bonne journée à tout le monde. 438 906 06 Jacques-Antoine. À bientôt.